vous aurez beaucoup d'opportunités pour approfondir vos connaissances sur son fonctionnement. L'outil mètre est symbolisé par cette icône représentant un mètre ruban. Sa première fonction consiste à mesurer. Lorsque l'on part d'un des axes principaux, d'une arête, d'une figure ou d'un objet, il crée une ligne de travail en pointillé. Les mesures de distance s'affichent en temps réel dans la fenêtre en bas à droite de l'image. Elles seront affichées en fonction de l'unité métrique que vous aurez choisie, ici en mètre. Ces lignes de travail sont très utiles pour créer des points d'ancrage. Je peux positionner précisément l'objet que je veux créer. Je peux aussi mesurer les arêtes. Voilà, ce sont là les principales fonctions de l'outil maître. Elles sont essentielles pour toutes les créations.